Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois, il pleut de la rancœur et de la haine à tout Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois, il pleut de la rancœur et de la haine à tout Regarde-moi dans les yeux et j'oublierai toutes mes peines, car ton regard dans peut tout rentre merveilleux de mon cœur, tout tapissé de bouche tôt. Devenu ma boussole car tu es la seule qui me compte Regarde-moi dans les yeux Et dis-moi ce que tu vois Il pleut de la rancœur et de la haine à tout Regarde-moi dans les yeux Et dis-moi ce que tu vois Il pleut de la rancœur et de la haine à tout va. Dans de pénombre Ou même mal lâché mon nom Tu as choisi de me sortir qu'on vive notre vie à deux Et de ne plus jamais partir Quand défilent les pronostics Malgré nos grands de bleus Je n'en resterai pas statique Ouais je serai pas pathétique Et malgré les critiques je changerai pas de philosophie parce que ton regard autant